Chers enquêteurs des secondes du lycée Cormontaigne, le spatio-enquêteur M. Valette me fait part de vos avancées concernant vos recherches de l'auteur de l'enlèvement de mon très cher... <coughs> Frank Flanders. Je pense que vous êtes sûr de bonnes pistes. Ne perdez pas courage. Vous devriez bientôt percer ce mystère. Je vous remercie pour votre investissement.